Salut YouTube J'espère que vous allez bien les ultras. Aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés sur Warzone 2.0. Oui, il y a eu des mises à jour. Oui, il se passe de nouvelles choses Et vous allez le découvrir tout de suite. Ok, si tu as cliqué là, c'est que tu veux des nouveautés. C'est que tu veux savoir un peu ce qu'il y a eu depuis qu'on a testé la Alpha à Los Angeles. Il y a un changement de gameplay. Il y a eu un nouveau travail sur les classes de fées. Tu vas découvrir avec moi, en direct, qui s'est vraiment passé. C'est le premier gameplay... Oh yeah. Warzone 2.0 que j'ai la chance de pouvoir regarder. Ouais. Merci Modern Warzone ouais. de m'avoir... On va regarder ça en direct, ils sont en train de jouer avec Usker et Sian Ghost. On va voir un peu comment ça se passe, les classes qu'ils utilisent, les méta les stuff, toutes les nouveautés, les loadouts, un peu comment ça se passe. Il y a un nouveau système de loot aussi. Déjà les gars, la map est vraiment stylée. Comment est-ce qu'elle est faite Les différents endroits Ok, où est-ce que ça va être leur premier drop Zaya Observatory, Village Kinder. Observatory, normalement, c'est le, le high ground. Ok. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le système de loot va être comme certains, certaines armes qu'on pouvait voir sur River's Island ou certaines autoreas. C'est intégré au décor, à l'intérieur d'objets ou quoi. Donc, ça m'étonnerait pas que par la suite, on puisse ouvrir des, des frigos, des portes, des trucs. C'est moderne, c'est intéressant. Ok. Ok, ok, ok. Wow Ah ouais, les, les, les, les caisses, maintenant, elles rigolent pas. Les, les caisses, elles peuvent dropper des armes et oh. tout. Ok, On a ça se fight uh, Observatory. Bon là, il est en train de... Il a l'arme la, la, la plus légère du jeu. Là, c'était un, un gros jump, ça. Il a une des armes la plus légère du jeu. Qu'est-ce que c'est What Ok, d'accord. Je peux looter des balles et des euh, du stuff là-dedans. Ouais, c'est un délire. Tu veux changer d'arme ou quoi il faut que tu sélectionnes cette arme, qu'après tu sélectionnes la grenade. Je pense que les joueurs clavier souris, on va être avantagés là-dessus, parce que ça va, ça va aller beaucoup plus vite forcément. Les joueurs manettes, je pense qu'il va falloir s'accrocher pour looter. J'aimerais vraiment les voir sprinter, sprinter, sauter, se déplacer un peu comme des singes, voir ce qui est possible de faire. Ok, Donc, là il sélectionne ça, il clique dessus, ça remplace l'arme. Il, il a ses deux armes. C'est vraiment stylé, ça me rappelle vachement le loot d'Apex, tu sais où t'as tout l'inventaire qui se met à la suite. J'espère qu'on pourra scroll à la molette, nous pour les joueurs clavier-souris, ça ira vraiment vite. Putain, il y a CyberGhost, il est vraiment au charbon. Hein. Il fait tomber des mecs. Et on a Modern Warzone qui est derrière. Normalement avec Saint Ghost et Oscar en équipier, tu te balades, t'es plutôt serein. <rire> Ça, ça me fascine comment est-ce qu'ils ont positionné le, yeah, le stuff bah, bah, je sur je tous sais, les sais, objets. Dans les zones de campagne euh, comme ça, où il y a plusieurs bâtiments, plusieurs véhicules, ce qui, ce qui est dangereux, c'est qu'il y en ait un à la fenêtre qui trucite tout le monde. On verra comment ça se passera dans les open fields, mais pour le moment, juste le fait, par exemple, qu'il y ait des caisses comme celle-ci, qu'il euh, qu y ait des containers, des trucs, qu'on puisse avoir des positions edge, qu'on puisse avancer en toute sécurité, déjà, c'est lourd. Aïe, aïe, aïe Le MCPR-300, les gars. Est-ce qu'il va faire la game avec ce sniper Oh, c'est vrai qu'il est joli ce sniper aussi. Oh là là. Mais il préfère celui-là. Mais il préfère l'autre. Ah non, il se les fait voler. Mais trop tard. Et quand tu te le fais voler par tu t'as qu'une chose à dire. C'est que dalle. Ils sont dans la zone de l'observatoire, ce qui veut dire qu'ils ont le, le high ground. Ok. Ok, ok. Ça, c'est une buy station. Là-dedans, tu peux t'acheter toutes les armes principales. Est-ce qu'elles sont bien équipées Elles sont équipées par le jeu, donc logiquement bien équipées. Tout est à 5000 balles. Je pensais qu'il devait y avoir un système de, de loadout. Custom loadout, défaut loadout. Ah non, là, tu, tu peux aussi choper le tien. Ouais. On peut, acheter son, son, on peut acheter son arme principale pour 5000 balles. Mec, incroyable. En fait, je voulais vraiment découvrir cette vidéo avec vous. J'ai juste regardé le mode DMZ avant et c'est royal. Une boîte d'armure, 2000 balles. Vraiment pas cher. Frag grenade, 500 balles. Stun grenade, 400 dollars. Est-ce que vous savez déjà pourquoi, quand on y réfléchit un peu, ils ont mis des stuns à acheter Des stuff Là, tu te dis mais... Il y a livraison express, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça En fait, actuellement, on a quoi On a poids plume, livraison express, survolté. Maintenant, on ne peut plus faire livraison express, survolté. Maintenant, livraison ex et survolté sont dans la même catégorie. Ce qui fait que je pense qu'absolument tout le monde va vouloir jouer survolter, personne va vouloir jouer livraison express sans survolter. Ce qui fait que tu pourras te racheter des stuffs un peu partout comme ça. Est-ce qu'il y aura des stations jetables et tout Ça pourrait être vraiment intéressant. Pour moi, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a les stuffs qui sont achetables là. Snapshot, grenade, on s'en fout. Tactical, caméra, équipement. Ok, on est sur Rainbow Six. Je, je sais pas à quoi ça ressemble. Je suis pressé de voir. Didier, si tu as quelque chose à leur montrer, n'hésite pas. Ils se positionnent. Ils vont, ils vont prendre la hauteur. Cien Ghost à l'avant. Cien Ghost à l'attaque. Ok, ça part. Un à terre. Les snipers sont bons. Hein. Ouf, oh, là, oh, là, oh, là. oh, les snipers, ils vont faire très très très très très très, très mal. Hein. Ok, apparemment, il y a pas mal de monde. Je vois qu'il y a deux camions garés, une Jeep. C'est-à-dire qu'il y, y a eu de la, ah, la, la grosse rotation. Ok, boum. Le C4 explose pas un véhicule. Deux C4 sur Banksy. Boom. Il n'a pas explosé. Deux C4 ça explose pas un véhicule. Ok c'est une bonne nouvelle. Moi qui déteste le C4. Une... J'aime beaucoup les bâtiments. Et ça a l'air euh, immense. Mais j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup les bâtiments. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des, des beaux mouvements à faire. Parce qu'au final les bâtiments sont plutôt courts, les fenêtres sont assez rapprochées. Si tu réduis les distances d'à peu près tout, tu sentiras pas que les persos sont un peu plus lents. Tout sera un peu plus proche. Les, la proximité des fenêtres, des, des portes, la possibilité de, de s'échapper. J'ai ramené 10 secondes en arrière juste pour vous montrer ce que moi je vois. Là, moi quand je vois ça, on, on se fait tirer dessus, on rentre derrière. On passe par la fenêtre. Quelqu'un arrive, on passe par la porte de devant. On passe par la fenêtre juste là. On monte sur, on monte sur le camion. Il y a possibilité de monter à une, deux... Trois fenêtres, et on peut même prendre l'échelle. Genre, il y a vraiment énormément de possibilités et d'échappatoires. Ok, ça tombe de... Ça tombe... Oh ouais, ok. Oh, il la met, chat. Je me bouffe une couille devant vous. Genre, devant vous, chat. Je me fous à poil. En off, je sors mes... Ok, c'est bon. C'est Oscar qui a déjà sauté en parachute et qui est déjà en train de se les rôtir. Ok. Quoi Ok. Ok, il y a des petits dégâts de chute. Avant, c'était, tu sautes, soit tu vis, soit tu meurs. Là, maintenant, il y a des dégâts de chute. Bon, si c'est vraiment petit, il n'y a rien. Mais à partir d'une certaine hauteur, ça se déclenche. Ok, énorme. Ok, les gars, ça va être un rush à l'intérieur. Oh, ils ont buté Shroud. <rire> tu imagines, tu te dis, t'as tué Shroud. Okay. ok, ils ont sorti Shroud. Ok, attends, qu'est-ce que c'est Ok donc là il est en train de looter le corps d'un mec mort, donc le premier truc que tu trouves c'est le couteau électrique ou un stimulant, en gros le stuff, second... le... Le stuff passif, t'as le stuff agressif, t'as ce que tu débloques normalement en bonus, là c'est un système trophy, après t'as le drone, les plaques, le masque à gaz et l'auto revive, c'est comme ça que tes yeux vont lire le truc. Et juste au-dessus, tu auras les dollars, les différents types de munitions. C'est vachement intéressant. Vous savez que dans une semaine, les gars, ça va commencer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans une semaine, je vais commencer à ce bâton sur Warzone 2. Ça commencera le 16. Ce sera tous les jours, de 10h à 23h. L'horloge tient, je tiens. Je pense que je vais mettre une limite de 3 semaines, 1 mois. La mort devrait me frôler et je me reposerai pour les vacances d'hiver. Mais déjà, si j'arrive à faire 1 mois de full tryhard... Je me mets je sais pas combien de centaines d'heures dans la tronche, ce sera incroyable. On va vivre un truc, ça va être trop bien. Rendez-vous le 16 novembre. Et comme je vous ai dit lors de l'autre vidéo, il y a beaucoup de surprises qui vous attendront à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est la période un peu creux. On a le loup du bâtiment. Oh là là, qu'est-ce que je dis que c'est creux Ça commence le fight. Ça l'élimine instant, ça doit être le dernier de sa squad. Le move échelle est, est normal, tu peux te décrocher, tu peux slider sur l'échelle. Là, si tu te balades et tu t'allonges, t'es à cover de pas mal de trucs. Dommage. Le, le mouvement de volt est un peu plus rapide. Le précision airstrike a augmenté de 500 balles. Maintenant, ce sera 4000 et pas 3500. Autre information, voilà. En gros, la, la méta qui serait intelligente, ce sera soit de trouver une arme à distance ou une arme au corps à corps au sol, de se faire une seule arme de loadout. Comme ça, tu mets tous les bons atouts dessus, tu mets tout, et euh, boum, t'achètes. Tu te régales. La map est belle, les gars. Mais on dirait la province, putain. La province. La province italienne, Rome, avec les Romains. J'aime beaucoup la map. J'aime vachement le décor. C'est trop mignon. Je crois qu'ils vont pouvoir acheter de loadout. Donc, euh, on va découvrir ça tout de suite. Oh non, c'est l'avion du loadout qui va leur jeter le loadout à travers la gueule. Attention. Attention. C'est le loadout. Ok, c'est le loadout. Ça, c'est le moment intéressant. Il n'y a pas eu de kill de plus. On est toujours au même endroit. On est bon. Bam. Oh. Ça a droppé juste à côté apparemment Il va aller chercher son arme Il veut voir à quoi ressemble le, le loadout quand même On est très français, on cherche à critiquer Mais là, en vrai, il a rien à dire Arme principale, arme secondaire, les atouts Ok so Boum, il vient de se prendre sa classe Il a un capteur cardiaque, apparemment les capteurs cardiaques yeah. Maintenant, ça a des piles J'en connais un qui est bien dans la merde On ne yeah. le citera pas Hop oh, là, là, la balle de snipe qui part Boum, oh, ça craque ça meurt. Oh my God. Trois snipers lég légendaires oh, sur le top. Dude, hein. il y a des Forcément des que c'est tombé. Oh, ça repère les gens. Comment ils s'amusent. Oh, comment ils s'amusent. Oh, J'ai trop envie d'être à leur place. Oh là là, on a Sian. Oh, culotté. Culotté, monsieur. Moi, j'aurais. je un un peu plus loin. Là. Oh là là là là là. Oh, comment il s'est fait knock rapidement. Oh. Ok, il y a un précision airstrike qui est en train de tomber en plus. Oh là là, il se fait finir. Ah, oh, c'est Diaz Biff là. Oh là là, c'est compliqué. Ok. Bon, on va découvrir le goulag, les gars. Ah non, ce goulag, c'est celui qu'on a déjà testé à l'alpha. Et je crois que c'est un des bots qui a une clé. faut que tu chopes la clé et tu te casses. T'es même pas obligé de tuer l'autre. Je sais pas si vous avez pu voir mes stats dernièrement qu'on défilait de la dernière vidéo. On est quand même sur 4 goulags sur 5 de gagné. 80% de réussite. J'aimais le goulag, les gars. J'aimais ça. Parce que c'était la meilleure manière d'y retourner. Ok. Ok, ok. Donc là, c'est... Euh... Il est avec Meath c'est 2v2. Ça prend une grenade. Ça va tenter la nade. Tu peux pas l'envoyer direct. Il y a un timer. Ça, ça rappelle euh, me rappelle son knockdown quand je tentais des trucs. à euh, l'époque. Ok. Ok. Là, il y a, y a pas de bot. C'est juste un 2v2. Ok. Oh man. Oh, il est pas bien là. Hirota. Il va prendre la hauteur. Ok, nice. Tranquille. Je prends la cover pour, pour recharger. On peut le voir, tu vois, c'est c'est beaucoup de prises de ligne, les gars. Prise de ligne, prises d'informations. Ah, c'est un, un bot, ça, du coup. Ok, le petit fire qui passe. Bien joué Premier goulag gagné, tu, il peut être fier de lui. Boum, ça retourne sur le jeu. Et je pense qu'ils vont essayer de reprendre le loadout. Ce serait ce qu'il... Plus... Qu'est-ce que c'est euh, on signifie qu'il y a un mec avec une énorme bite euh, ici C'est quoi cette c't émoji de, de station essence, vous pensez euh... Oh C'est oh peut-être pour aller chercher du fuel gratuit pour les voitures ouais, ou pour les, pour les bateaux, parce qu'il va y avoir des bateaux aussi. J'aime bien ce qu'il est en train de faire, il est en train d'essayer de trouver des solutions pour Volt, des, des, ah, des mouvements. C'est vachement dynamique, le, le, le monter. Ah <rire> si, si elle n'y arrive pas, normalement tu n'y arrives pas derrière. cest cette position, il n'y a, a qu'un qu escalier pour y accéder, tu mets deux... Imagine t'es en mode tryhard, tu mets, tu mets deux clés morts, tu t'as toute une plaine pour décaler, c'est incroyable. Ok, ça Et moi à sa place, je prends un snipe/slash arme à distance. Les deux armes Ah, bon loadout ça. Ah oh, ouais, la bonne Kalashnikov. Oh. Ils font très très très très très mal ces, ces, ces guns Akimbo. Je les ai, ai montés déjà en multi. Pouf. Ça, ça one-shot hein. Une, une balle de chaque, tu one-shot. Ils sont en centre-zone, ils ont le contrôle sur la rivière, surtout. Ça, par contre, c'est ce qui fait plaisir sur les arbres. Les gars, est-ce que c'est pas ce qui fait trop plaisir sur les arbres de Modern Warfare C'est tout qui donne le smile. Le bullet drop, le travel time, le feeling quand tu tires. MW, Cold War ou Vanguard, c'est indéniable. Je préfère mille fois plus MW. Par contre, quand tu reshields, j'ai l'impression que tu deviens extrêmement lent. J ai, j ai, j ai, il doit s'en mettre une, j'ai bien envie de voir. Bon. Il s'allonge, ça aide pas. Ok, il y a une rimandelle de qui est en train de tomber. Oh ok, ils sont tous sur les extérieurs de map, c'est les seuls à avoir uh, la position uh, intérieure. C'est incroyable, ils sont trop bien placés. Pour les rotations, si tu es intelligent, tu pourras, tu pourras toujours rota. C'est uh, un favela, honnêtement, c'est un favela le bordel. Ok, on a les munitions qui sont positionnées un peu partout. Le loot est pas mal. Le, le, le système tout réceptionné est peut-être à revoir, que ce soit plus simple pour vous les joueurs manettes. Hey, <rire> là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est regardez, c'est une game des WSOW. Du coup, euh, c'est que ça tryhard un peu. Oh là là, au contact, au contact, double crack. Là, en toute honnêteté, les gars, je pense que déjà. On a fait le tour de... des choses qu'il y avait à voir en termes de loot. Il nous manquera les différents véhicules, mais euh, actuellement, il n'y a personne qui a vraiment fait l'essai euh, à 200%. Donc ce sera à nous de l'essayer le 16 direct. Et là, par contre, on va voir comment ça se passe le gameplay. Comment est-ce qu'une game avec de des joueurs de très bon niveau se joue actuellement sur euh, Warzone 2. Et ça, par contre, ça va être trop intéressant. Ok, il y a un mec au contact. Déjà là, ils sont zone 5, il reste encore 25 personnes. In, in building, okay, ok, ça push. Ouh, ouh, ouh, ouh. La ca s'est pas laissé euh, déstabiliser. Par contre, quand tu te fais tirer dessus, tu le sens. Hein. Ton personnage, il, il tank. ça fait. Tu vois, tu, tu sens que tu te fais allumer quoi. C'est combien pour acheter, euh, combien pour acheter euh, des plaques là Alors, combien c'est les plaques Combien c'est Ah, achète, achète, achète, achète. C'est 2000 balles. Mais bah, attends, mais 2000 balles, c'est une boîte d'armure. Non mais c'est que 3 plaques Il y a un mystère, regardez. Actuellement, il a 0 plaques. Il achète les plaques. Pouf, pouf, pouf, pouf. Il achète les plaques. Actuellement, il a 3 plaques. Il met une plaque. Donc 3 moins 1, ça veut dire 3. Ok. Je sais pas trop si vous avez eu le temps d'essayer les flashs et les paras. Les paras, ça fonctionne plus. Il y en a pour euh, une seconde et demie, peut-être 2 secondes max de paralysie, c'est plus du tout efficace. Par contre, les flashs, ça rappelle Counter-Strike à l'époque. T'avais 14 ans, t'étais devant le PC gros comme ça. D'un seul coup, tu prenais une flash. Il était tout éteint, il 3h du mat, Pleine nuit. T'avais un faisceau lumineux gros comme ça. j'ai 30 ans de chat. J'ai plus l'âge de me prendre des flashs comme ça, j'espère pas. En plus, quand je me prends des flashs, je connasse, gros. Ça, ça me rappelle un vieux, tra... un vieux traumatisme. Oh là là. Un peu comme Idim, moi je faisais behind me, behind me, mais j'avais toujours mon oncle derrière. Enfin, bref, ça c'est encore une autre histoire. Ok, ils vont prendre l'autre bâtiment qui est en zone, il reste 15 personnes en vie. Ça salope le calbar sur la rotation j'ai l'impression. Ok, ils ramassent deux plaques de plus. Ah Ah Regardez, ok, je viens de comprendre un truc. Mon, mon cerveau reptilien vient de comprendre un truc. Il a un backpack. Dans son backpack, il est extrêmement libre. Il pourrait, s'il a envie, mettre 400 munitions, j'ai l'impression, ou autant de plaques qu'il veut. Ce qui fait qu'il a différents slots de plaques. C'est-à-dire que là, il pourrait mettre 3 plaques. Là, il pourrait mettre 3 plaques. Là, il pourrait mettre 3 plaques. Tout dépend comment il a envie de jouer. Ça me fait beaucoup plus penser vraiment à PUBG qu'à qu Warzone. Ouais, 2 plaques. Boum, 3 plaques. C'est ça. Donc, tout dépendra de ton stuff en fin de game. Tu veux moi Tu Down one ce... Ce Down, down one il va y avoir une véritable réflexion. Une, euh, il va falloir réfléchir à comment ça se passe. Pensez à ta fan game. Comment est-ce que tu veux la jouer Si tu la joues agressif, il te faut des balles et des plaques. Si tu la joues passif, il te faut moins de plaques, plus de balles. Waouh Ça va être trop intéressant le côté stratégique de Warzone 2. Ça va être trop trop intéressant. Il est parti dans le gaz histoire d'être safe. Oh wow, no way Ils vont lui faire l'arrière mec, ils vont lui faire l'arrière. Okay, non. Ok, il est, venu, il est venu finir. Oscar, il descend. Ok, il reste Cyan Ghost et Oscar. On est sur la POV d'Oscar. Oh, putain, ils ont, ils ont beaucoup de kills. Hein. Ils, ont du... wow, ils ont frag de ouf. Non, mais wow, Il a 14 kills, Sian Ghost. Il est trop chaud. Ok. Là, par exemple, ce genre d'open field, vous avez vu Même si les persos sont lents, tu peux quand même te déplacer à une allure correcte de cet arbre. À cet arbre qui est pas plus épais que ma bite. Et de cet arbre à celui-là, il y, y a des possibilités. Le fait que ce soit vraiment ralenti, mais ils ont rapproché le décor. Ils ont plus condensé le décor, j'ai l'impression. Nice shot Nice shot Rotate left is free. <rire> nice shot. Ok, bon là, il va falloir traverser la route. Moi, à leur place, je, je traverserai de ouf à gauche. Et t'as une autre option c'est prendre le bâtiment, clear le bâtiment, prendre la pente. Et, euh, survivre, ridge, right? et survivre à ce team sur le, qui est dans le bâtiment. J'espère pour Not eux qu'ils ne sure. sont pas nombreux. Oh la paralysante qui pop. Ça touche. Il a une boîte de munitions, uh, Sian Ghost. Il ne l'a pas mis. Above, above. Ok, il y a I'm du monde derrière up, lui. Oh, il est down. C'est fini. Oh non, Autorea. Autorea. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Oh sa vie, comment elle est vite remontée, vous avez vu? Je sais pas si c'est parce qu'il avait un atout ou pas. Non. Oh, il s'en sort. Let's go! Sort. Oh. Oh. No way. No way. Il reste 3 personnes, les gars. Ils sont en 2 contre 1. Il en reste 1 à gauche. Ah, les gars, ça joue. Là, ça joue. C'est la première game, mais t'as les meilleurs joueurs. T'as une vraie intensité dans le lobby. Ok, il clear, le, il clear le bac. Il repère l'ennemi. Let's go Let's C'est à ça que ça ressemble. Ok. Ok, c'est à ça que ça ressemble. Le 16, vous verrez la première. sur ma chaîne. Toute CV Show H1 qui, ça, qui apparaît maintenant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont aussi fait une vidéo en troisième personne. Est-ce que ça vous intéresserait demain que je vous tourne une vidéo on voit la troisième personne, on voit un autre gameplay, ou peut-être qu'on découvrira de nouvelles choses sur les véhicules, sur autre chose. Ou est-ce que ce premier opus vous a suffi Et on se retrouve le 16. Je vous laisse en décider dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me donner de la force sur toutes les vidéos off que je fais. C'est celle qui me place de plus. Donc, je vous fais des bisous. Pensez à liker. Abonnez-vous. Passez une belle soirée, journée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. C'était chaud.